Chez Nimidi, la formation euh, prend une part importante. C'est comme ça qu'on avance. Euh, on n'a pas tous les mêmes compétences, toutes les mêmes expériences. Par la formation, on arrive à transmettre des compétences, s'enrichir, que ce soit en interne ou en externe. Alors, les c'est une NIMI présentation d'un processus de gestion intégré dans la solution Odoo. L'idée, c'est de partager Comment on peut gérer un processus dans un outil et comment ça peut améliorer fortement l'efficacité pour la gestion d'entreprise. Il y a plusieurs thèmes dans les donc il y a le thème RH évidemment, il y a le thème e-commerce, manufacturier, donc on aborde tous les domaines d'entreprise du marché. Pour vous inscrire, c'est simple, c'est sur notre site web www.numiG.com, dans la section événements. Donc, les Nubilège ont lieu le matin, euh, puisque ce sont des cafés conférences avec Croissant. C'est un événement qui dure une heure et demie à peu près. On démarre sur un processus, donc que ce soit RH, e-commerce, dépendamment du thème abordé ce jour-là. Puis euh, ça se termine par une série de questions-réponses et un réseautage avec tous les participants.